Vous pensez certainement que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus imprévisible et que les transitions auxquelles nous faisons face accroissent cette incertitude Eh bien nous, en tout cas, on le pense. Vous croyez aussi certainement que les outils à votre disposition pour décider dans ce nouveau contexte d'incertitude, comme les business plans ou les études de marché, ont perdu de leur pertinence En ce qui nous concerne, c'est ce que nous observons régulièrement. Mais peut-être avez-vous entendu parler du biais des survivants, des signes noirs ou encore du syndrome du lampadaire Figurez-vous que ces concepts, et bien d'autres encore, sont discutés dans le monde de la recherche et qu'ils sont essentiels à maîtriser pour affronter l'incertain. Et on se propose justement de vous les présenter de façon à ce que vous puissiez les mettre en pratique sur vos propres projets. Valérie Fernandez et Thomas Wuy sont deux universitaires praticiens dans le domaine du management. Ils se sont engagés dans un travail original, visant à rapprocher les mondes académiques et professionnels en concevant un outil d'aide à la décision dans l'incertain à destination des praticiens, le DMC, le Decision Model Canvas. Et pour vous présenter cet outil, nous avons conçu un MOOC. Ce MOOC va vous permettre de manipuler le DMC de manière à l'appliquer dans vos entreprises. Vous allez passer par 12 étapes. Chacune renvoie une question centrale pour prendre une décision éclairée, dans un monde incertain. Alors, si vous estimez que vous avez besoin d'un nouvel outil pour vous aider dans vos projets, travaillons ensemble et venez découvrir le DMC.